Alors, salut à tous, je m'appelle Jacques et dans la rubrique euh, Martin vous embarque, eh bien je vous embarque à la découverte de la Dille, le long du euh, Ravel qui longe la Dille entre euh, Otigny, Cour Saint-Étienne et euh, Bouzval. Martin, on y va Oui. Ok, en route Alors ici je suis en train de courir avec Martin. Nous sommes sur euh, le Ravel à euh, Courfin T entre euh, Courfin T euh, et au Alors comment t'as trouvé cette course Alors c'était une course formidable, une course champêtre en bord de la Dyle. Et toi Martin, comment tu trouvais Bien. On est où ici Martin À Ouais, oh, Et on a suivi quel, quel Ravel Euh. Saint-Étienne. Eh et oui, on est parti d'Otigny, Cour Saint-Étienne, Bouzeval. La gare a, a disparu et euh, on passe vraiment un moment formidable de course euh, ensemble Oui, je suis d'accord avec toi Bon, on prend une petite pause ici et on revient à Outigny Oui Ok, en route En route euh, Merci à Zach euh, qui m'accompagne euh, et qui me fait profiter euh, des oh. conditions